Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Mes Recettes Naturelles. Je suis Caroline et sur ce blog, je partage mes recettes et mes conseils pour vivre mieux plus simplement avec les savoirs naturels. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment fabriquer votre crème à récurer maison. Elle est hyper facile à réaliser mon secret c'est que je n'utilise pas d'argile mais du blanc de meudon euh, qui contient du carbonate de calcium et qui est hyper poreux et du coup qui va absorber l'eau et absorber en même temps les, les saletés que vous allez nettoyer et donc quand on passe une éponge humide sur notre crème à récurer maison et qu'on l'utilise sur des surfaces à nettoyer je pense en particulier à l'évier de la cuisine ou à la salle de bain ben, vous allez voir que les, les saletés en fait sont attrapées par la la crème et qui suffit simplement de frotter un tout petit peu et de rincer pour que ce soit propre. Il vous faut simplement trois ingrédients donc du blanc de meudon, du bicarbonate de soude et un savon neutre. Si vous avez une base de savon ou un savon, euh, un savon liquide euh, naturel vous pouvez l'utiliser. Moi j'utilise du savon noir parce que c'est vraiment ce que je mets partout dans mes produits ménagers maison. Je vais le diluer avec un tout petit peu d'eau parce que le mien que je vais vous montrer donc mon savon noir c'est le savon noir de la marque marius fabre il est extrêmement concentré donc il faut pas en mettre beaucoup et je vais juste le diluer un petit peu au préalable pour l'utiliser dans ma recette dernière chose les huiles essentielles beaucoup de recettes de ménage au naturel intègrent des huiles essentielles ce que je peux comprendre parce que les huiles essentielles ont des fortes propriétés antivirales, antibactériennes, désinfectantes. Donc, quand on a l'habitude d'utiliser des produits ménagers conventionnels et qu'on a l'habitude d'utiliser des choses qui sont censées être désinfectantes et antibactériennes, ça peut faire un petit peu peur de passer à des ingrédients du ménage naturel sans euh, substance désinfectante. Donc, si vous souhaitez le faire, à ce moment-là, vous, vous trouverez dans ma recette. Les huiles essentielles que je vous conseille, qui sont l'huile essentielle de tea tree et l'huile essentielle de citron, qui est une essence de citron, qui sont toutes les deux des désinfectantes et antibactériennes puissantes. Pour ma part, j'ai fait le choix de respecter davantage les plantes et les ressources de la nature. Et quand on sait la quantité de plantes qu'il faut pour fabriquer un tout petit flacon d'huile essentielle, eh bien, moi ça me gêne de les mettre dans des produits ménagers qu'on va rincer donc je le fais plus ou de moins en moins donc maintenant pour nettoyer je, je me fie uniquement aux ingrédients naturels et les plus simples possibles c'est à dire du bicarbonate qui va du coup être abrasif euh, du vinaigre blanc, du vinaigre ménager qui parce qu'il est très acide euh, empêche naturellement les bactéries de se développer donc ça, ça sert dans une certaine mesure de des produits désinfectants et euh, du savon qui jusqu'à preuve du contraire est un très très bon nettoyant et efficace aussi sur les virus voilà allez on passe à la recette à tout de suite Voilà, vous avez maintenant appris à fabriquer vous-même votre crème à récurer maison ou votre crème d'argile. C'est hyper simple, c'est super efficace et on ne peut pas faire plus naturel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'avez aimé, un petit pouce bleu. N'oubliez pas que vous êtes libre de recevoir gratuitement mon guide du ménage au naturel pour tout nettoyer sans s'intoxiquer. Pour le recevoir, rien de plus simple. Je mets le lien pour le télécharger juste sous la vidéo.